On est là pour euh, revendiquer nos droits. T'as des droits toi Bien sûr j'ai mes droits. Et Ça se voit pas peut-être mais je suis français. Ah ouais Oui. J'ai l'impression que les Français ne sont pas trop écoutés par ces, ces derniers temps. Ah mais ils sont pas du tout écoutés. Avec des ministres incompétents, un gouvernement incompétent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse il faut manifester, il faut aller dans la rue, il plus le choix. C'est inutile le débat, c'est pour gagner du temps, faire baisser le mouvement. Le... Il veut affaiblir le mouvement, c'est tout simple. Regarde. Oh, oh, faut vite, faut vite oh, le pont En 2014, le nouveau code de déontologie précise que la police n'a pas le droit d'enquêter sur elle-même. La police n'est plus le gardien de la paix. C'est une force répressive. Écoutez le témoignage d'Alexandre Langlois, agent de police syndiqué qui dénonce tout le déni sur les violences policières. Ça va Ouais. Ah putain Elle dit tu es dans cette situation. Ah, hein c'est de plonger, c'est plus simple. De plonger, oui. Ouais, ouais. Ah ça, c'est aussi efficace. Mais pour ça. la respiration, parce que c'est casse-couille de... Tu faire ça, quoi. Ah, respiration, oui, ça c'est peinture, oui. Peinture, oui. Attention, attention, faut pas courir, ne cours pas! Ne cours pas! Ah ouais. Regarde derrière! Oh. Ah, Le monde n'aime pas Macron! Je crois que c'est un bon petit club. <rire> Tu vois? Je pense que c'était volontaire de nous amener au capitaine. Il bloquait toutes les rues. Euh... Là, je suis devant la mairie de Toulouse. C'est l'endroit le plus visible, donc je tiens à la banderole pour représenter tous les Gilets jaunes qui sont en train d'avancer là. Là, en fait, c'est vraiment l'obtention de plus de pouvoir démocratique, parce que vraiment, on se fait avoir. Là. Depuis des années, on se fait avoir et enfin le peuple se soulève. Donc là, il est temps vraiment de revendiquer de ce dont on a besoin. Ce qu'on vit, c'est juste de… on travaille, on met de l'argent pour l'État, on fait des routes, on fait tout pour les écoles, mais sauf que tous les dirigeants tapent dans la caisse et ça, ça suffit. On ne peut plus à tolérer que les gens mettent la main à la caisse. Que monsieur Castaner, qui est un voyou, je le dis haut oh et fort, ce mec-là, il est quoi Il est ministre, il nous envoie toute la police, on manifeste gentiment ce que tous les samedis, il nous envoie les gars, c'est on se retrouve à ça. Il faut arrêter. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la révolution, c'est juste qu'il y ait une sixième république et qu'on ait enfin des politiques qui se tiennent la route. On a appelé le cul se faire taper dans l'arrêt. Marre Ok, vas-y, on va parler sérieusement. Ce qu'on veut, c'est que la police, les CRS, les militaires, vous déposiez tous les armes. Rejoignez-nous. même si on n'a pas le temps. Les yeux du monde sont rivés sur les gilets jaunes. Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Irak, Syrie, Australie. L'establishment a peur des gilets jaunes. Pourquoi Parce que nous sommes le peuple. Nous sommes le nombre. Nous sommes la vraie force. RIC sur tous les sujets, c'est ça la démocratie. Nous sommes en dictature, zone de guerre, le chômage tue 15 000 personnes, 78 blessés mutilés gravement, 15 éborgnés, 4 mains arrachées, 10 morts, tirs volontaires dans la tête, bavures policières, tirs sur mineurs, la police est mal formée. Les gilets jaunes vaincront. Toi-même tu sais, c'est pas la révolution. On enlève le R à la révolution. On appelle ça une évolution. On va toi-même tu sais. Faut pas que tu déconnes, c'est pas un, on. On, on veut pas ta démission. ce qu'on veut c'est que tu en prison. Macron, c'est pas démission. C'est Macron. On te juge et c'est la case prison. Macron <|ca|> Macron ah démission l'évolution. Évo, Pas trop d'émissions, c'est l'évolution.